Réparer la France, c'est le titre de votre livre, le troisième aux éditions Fayard. Il a été chef d'état-major des armées avant de claquer la porte au nez du chef de l'état Emmanuel Macron. Cet invité, c'est le général Pierre de Villiers. Pierre de Villiers, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour, UTQF. Vous avez le sens du devoir, général de Villiers. Est-ce que vous pourriez incarner ces idées que vous poussez Je vais dire les choses clairement, puisque l'heure n'est plus ni à la langue de bois, ni à tourner autour du pot. Est-ce que vous pensez que votre candidature à la présidentielle pourrait avoir un sens aujourd'hui Tout ça, à chaque fois, vous proposez des pistes de réflexion, voire de solutions. Excusez-moi, monsieur de Villiers, mais ça ressemble à un programme politique. Dans les derniers chapitres, que vous laissez entendre que vous ne seriez pas candidat, contrairement à ce que disent certains. C'est une certitude ou pas, euh, ça Mon livre. Votre sens du devoir ne vous mènera pas jusqu'en 2022, si j'ai bien compris. Ce que vous venez de dire, là, c'est un programme politique. <rire> oui, mais vous savez bien que la France, la droite en l'occurrence, euh, cherche euh, un homme providentiel, a un besoin d'autorité. Vous pourriez formidablement les incarner. Donc. Euh, vous pourriez vous projeter dans un poste, dans une carrière politique. Un militaire, un général, ça prend ses responsabilités, non Il y a beaucoup de gens qui vous demandent de rentrer dans l'arène politique. Et vous, Sérieusement, est-ce que par exemple sur la présidentielle, je ne veux pas vous taquiner tout ça, vous dites oui, vous dites peut-être ou vous dites non Je vous écoute attentivement, euh, général, ce n'est pas la première fois. Jusqu'à présent, sur, on vous avait reçu lors de votre précédent livre, j'avais l'impression d'entendre un, un général à la retraite toujours très haut gradé dans l'esprit. J'ai l'impression d'entendre de, aujourd'hui un, un homme politique qui se prépare à, à une campagne et pas à une campagne militaire. Je me trompe euh, Pourquoi est-ce que ces idées-là, que vous mettez encore une fois noir sur blanc dans ce livre, comme dans les précédents qui ont rencontré un grand succès populaire, eh bien, vous ne les portez pas vous-même dans le cadre de la prochaine présidentielle en 2022 Donc moi, quand je vous entends, je me dis tiens, il se prépare à répondre à une forme d'appel qui est lancé de ci, de là, euh, par des personnalités qui attendent l'arrivée d'un sauveur euh, face à Emmanuel Macron et qui ne serait pas Marine Le Pen. Est-ce que vous allez être cet homme-là très... Et ça, alors, ok, donc vous voulez pas euh, vous lancer dans la politique, on est d'accord Écoutez, j'ai pas ce ce écrit ce livre pour, ça, euh, pour, faire, pas de être la, pour faire de la politique. Je vous savez qu'on qu on, on vous retrouve aujourd'hui dans quasiment tous les sondages sur la prochaine présidentielle. Alors, est-ce que vous y allez Et combien de bataillons vous avez justement Monsieur Où... Devilliers, j'entends tout ça. aujourd'hui. Est-ce que c'est vous Est-ce que vous les incarnez vous-même et vous vous dites « bah tiens, moi j'ai envie de tenter ma chance, pourquoi pas je... ?» Aujourd'hui, on voit qu'il faut emprunter. Pour qui, général C'est bien ça le problème. Pour qui il faut l'incarner en fait Vos idées, qui va les incarner est-ce que euh, vous pensez qu'il faudrait que vous ou quelqu'un d'autre incarne vos idées Qui incarne ces idées aujourd'hui parmi les, les politiques Qui incarne ça aujourd'hui alors Puisque le... vous, vous ne voulez pas y aller en 2022. Mon Dites-moi qui incarne vos idées Et... euh... Aujourd'hui dans le... Personne qui incarne aujourd'hui vous, vous allez vous allez voter en 2022 Alors qui incarne vos idées Attendez attendez il y a j'attends façons. Qui incarne vos... <rire> j'attends pas du y tout y Qui incarne plusieurs... qui incarne vos idées aujourd'hui Il y a plusieurs façons Qui incarne de... vos idées Marine allez, Le Pen incarne vos idées allez, vous... D'où le fait que certains, euh, euh, euh, comme on aimerait, euh, si on en croit les, les, les, les sondages et si on en croit euh, les réseaux sociaux, le voir se présenter à la présidentielle. Alors lui, il dit que non, <rire> mais euh, vous savez, tous ont dit Tout non avant possible. de se présenter, <rire> avant de devenir président. Voilà. Un, un homme à suivre, Pierre de Devilliers. <rire>